Bonjour les abonnés, bonjour, je suis un nouveau sur la chaîne, je suis devant vous pour vous donner quelques astuces aux gens qui veulent allonger leur pénis, aux gens qui veulent agrandir leur pénis, aux gens qui veulent avoir des pénis longs, surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, appuyez sur abonner pour avoir d'autres vidéos. Ça c'est des recettes panafricaines que je veux vous donner. Des simples recettes panafricaines que je veux vous donner. Pour pratiquer cette recette d'allongement de pénis, vous devez avoir votre peur de carité. Déjà, déjà chassé au soleil que vous voyez. Vous devez avoir votre carotte comme ça déjà grillé, tout et tout. Et vous devez avoir votre huile de palme parce que vous voyez huile de palme pour faire vous prenez votre beurre de carité déjà chez vous. vous prenez et vous rajoutez votre carotte déjà grillée, vous rajoutez dedans vous voyez comment je fais pour rajoutez dedans vous rajoutez dedans après, vous ajoutez votre huile de palme. Vous ajoutez. Vous voyez. Et vous commencez par remuer. Vous commencez par remuer. Vous commencez par remuer. Ça, c'est des recettes panafricaines que je suis en train de donner comme ça. Sur l'allongement de pénis. Les gens qui veulent agrandir leur pénis. Et quand vous faites ça... Vous laissez pendant 30 minutes et vous faites votre bain. Vous vous lavez proprement. Et vous partez aux toilettes. Vous prenez votre produit, votre recette qui est faite. Vous partez aux toilettes. Vous mettez votre main dedans. Et vous commencez pas. Vous commencez par tailler votre pénis. Avec ça. Vous commencez par tailler votre pénis. Vous commencez par tailler le pénis. Ça, cette recette panafricaine que j'ai donnée, c'est une recette d'allongement de pénis. Et déjà, avec, en une semaine, votre pénis est déjà long si vous faites cette recette et vous taillez bien avec cette recette que j'ai donnée, déjà en une semaine, votre pénis a déjà agrandi. Vous allez déjà voir le développement de votre pénis. Tout est tout. Vous devez déjà l'efficacité de ça. Et après... Si vous voyez déjà que le pénis ne commence pas à grandir, ne commence pas à développer, maintenant vous pouvez laisser. Maintenant, c'est à, à votre choix. Et bon, ce n'est pas grand-chose que je veux dire. C'est déjà la recette pana, panafricaine que je vous ai donnée. Appuyez sur abonner, appuyez sur tout pour avoir d'autres vidéos, massivement d'autres vidéos. Appuyez. Je vais laisser mon numéro de téléphone de plus de 229. 96 63 85 35 Ceux qui ont des difficultés, ceux qui sont dans des pays européens et qui ont des difficultés, contactez-moi et vous aurez la satisfaction au total. Merci à vous.